Une application métier est par définition spécifique à votre métier et intègre, par défaut, les fonctions nécessaires aux tâches quotidiennes de votre profession. Une application métier bien choisie, c'est un gain de temps, une amélioration de la relation client, une meilleure organisation dans votre métier et une gestion plus efficace de vos stocks. Autant d'avantages qui peuvent se traduire en bénéfices immédiats. Chaque application répond à des objectifs, en voici quatre pour vous guider dans vos choix. Renforcer l'impact commercial. Pour ceux qui travaillent dans le bâtiment par exemple, il existe des logiciels métiers qui permettent de visualiser en 3D, voire en réalité virtuelle. Un projet bien présenté, réaliste, aide le client à se projeter. Cela sera d'autant plus efficace pour rectifier ses besoins et plus facile pour valider le projet. De plus en plus de logiciels payants gratuits sont mis à disposition du grand public par des fabricants. Ils permettent au grand public de construire leurs projets. C'est à vous professionnels de vous en emparer pour vous adapter à la demande car vos clients sont de plus en plus connectés et demandeurs de cette visualisation. Faciliter la coordination Certaines applications métiers permettent de suivre ces équipes sur le terrain avec un reporting efficace. Par exemple, des applications suivies de chantier vont compléter l'indispensable relation humaine pour permettre de mieux déléguer et encadrer une équipe. Les applications BIM, bâtiments et information modélisées, consolideront ainsi l'organisation et la coordination entre les différents corps de métiers engagés. C'est assez efficace pour désamorcer d'éventuels conflits techniques entre plusieurs intervenants. Être en conformité avec les réglementations. Le développement du BIM pousse tous les acteurs de la filière à investir les outils numériques, notamment pour être en conformité avec la réglementation. Au-delà du bâtiment, d'autres corps de métiers sont concernés par ces évolutions. Pour les métiers de bouche, les offres de logiciels intégrant recettes, quantités nécessaires, étiquetage nutritionnel, traçabilité des produits permettent de faciliter et numériser certaines tâches. Mais alors, comment choisir une application métier Quelques points incontournables avant de passer à l'acte. Interrogez vos collègues ou confrères et regardez aussi ce que fait la concurrence. Définissez le cahier des charges de vos besoins, pour cela analysez bien votre pratique. Ne vous laissez pas séduire par des solutions commerciales sans avoir réfléchi au préalable et n'hésitez pas à tester gratuitement des solutions existantes. Comparez les offres, y compris avec des solutions libres du moment qu'elles sont adaptées à vos besoins. Demandez de l'aide auprès des organismes professionnels type chambre des métiers ou fédération. Vous connaissez votre métier. À vous de trouver la solution numérique qui vous permettra de le pratiquer encore plus efficacement.